Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender nous allons voir comment réaliser donc cet effet avoir des, des rayons de lumière qui passent derrière notre logo pour avoir ce, ce petit côté là donc pour cela nous allons d'abord aller dans Inkscape pour récupérer donc le logo de Lastman pour cela on va cliquer sur l'outil éditer les nœuds on clique sur notre objet hop, on fait éditer, copier nous allons ouvrir un nouveau document nous allons coller notre logo, donc il se colle ici, on le déplace Tac. donc je zoome avec la molette de ma souris, on va sélectionner notre logo, on fait CTRL SHIFT et on va cliquer ici sur une, la petite flèche de redimensionnement comme ceci on place le logo en haut de notre document je vais changer le contour je vais mettre un contour noir, voilà, alors contour noir, je déplace ici le petit curseur comme ceci. J'enregistre mon logo sur le bureau, logo Last Man, alors euh, noir et blanc, NB, donc j'enregistre. Maintenant je vais dans Blender, alors dans Blender voici à quoi ça va, ça va ressembler. Donc là on aura notre logo avec une petite épaisseur et après nous aurons ici dans le node editor donc du flou l'effet sunbeams et puis après quelques voilà quelques alpha over deux alpha over et puis ce qui nous permettra d'avoir euh, ce petit effet avec une petite animation vous voyez sur l'effet euh, sunbeams donc on va ouvrir un nouveau document on va supprimer notre cube donc j'appuie sur supprimer je fais delete je vais aller dans « File » et je vais faire « Import ». Je vais importer notre fichier SVG ici, qui est bien sûr sur le bureau. Je le sélectionne, je fais « Importer SVG ». Alors là, vous voyez, c'est tout petit. Donc, je sélectionne mon objet avec un clic droit. J'appuie sur le point du pavé numérique pour bien zoomer. Hop. Et là, on va replacer donc, le centre géométrique par rapport à notre objet. Donc, je fais « Ctrl-Shift-Alt-C » et je fais « Origine to géométrie. Et après, on va sélectionner donc, euh, notre objet. On fait CTRL S et on va sélectionner notre objet par rapport au curseur ce qui, a, ce qui va placer notre objet donc, au centre de notre scène. On va faire une rotation. Donc J'appuie sur R et sur X et je tape 90 pour faire une rotation selon l'axe des X. J'aurais pu ici faire apparaître ce petit, euh, cette petite euh, fenêtre là. Donc on, a, on clique soit sur N, soit on clique sur le petit plus. Et là vous voyez, hop, j'aurais pu appliquer ici euh, une rotation de 90 degrés. Moins je crois. Alors, je dis une bêtise, 90 degrés, voilà. Et on va également augmenter donc, euh, la taille de cet objet. Donc le scale. Donc soit on appuie sur S et on fait ça à la main. Soit on peut cliquer et glisser. Et on va ici taper 10 par exemple, voilà, pour grandir euh, la taille du logo. Je vais appuyer sur 1 pour être ici en front, euh, front view. Et je vais placer la caméra. Donc je fais CTRL-ALT-0. Et ainsi notre caméra est correctement placée. Voilà. Je vais encore agrandir la taille ici. Je vais faire euh, 15. Ouais, c'est mieux. On va passer en mode edit ici. Donc là, je passe en mode edit. Ah, C'est un petit peu... Ah oui, j'aurais dû convertir l'objet. Donc je fais Alt-C pour convertir notre objet en mesh. Ou alors on peut également ici euh, voilà, choisir donc dans le menu objet, convert tout, et on fait mesh. Et à ce moment-là, quand je passe en mode edit, en appuyant sur tab ou en passant ici, clac, edit mode, on a ici donc, euh, que des vertices. On va sélectionner tout ça avec A. Hop. Et on va faire un, un extrude en appuyant sur E et sur l'axe des Y. Clac. Voilà. Pour avoir un petit peu d'épaisseur. Voilà. Et on va ajouter maintenant un petit modifieur. Donc je clique ici, je fais Add Modifier et on va utiliser le modifieur Solidify. On va mettre 0,01, voir ce que ça donne, ouais c'est bien ça, parfait. On regarde que là ça colle pas trop ici, entre le M, le A et le N, donc ça colle un peu trop. Et bien on va descendre à 0,04. C'est encore un peu trop, allez 0,2. Voilà, je me place en vue caméra, donc je sur le pavé numérique je tape 0. Et on va faire tout de suite un petit rendu, voir ce que ça donne. Render render image donc déjà je trouve que c'est pas assez gros donc j'augmente ici la taille je vais faire plutôt un petit scale en appuyant sur s un petit g pour déplacer le logo clac Voilà, ouais, c'est bien je refais un petit rendu f12 alors on va pas mettre de fond on va ici dans shading alpha transparent f12 voilà c'est transparent on va maintenant rajouter ici une texture hop une nouvelle texture euh, alors pour la texture on va ici tout de suite appuyer sur shadless ce qui permet d'avoir une texture voilà qui est bien bien appliquée euh, sans ombre et sans lumière par contre je vais récupérer ici la couleur bleue donc pour cela hop je vais dans mode de contour, je sélectionne ici le RVBA, je copie, je retourne dans Blender et je peux coller ici hop, la couleur de façon à avoir la, la même couleur. Un petit F12, ouais, c'est pas mal. Je vais encore agrandir ou peut-être déplacer un peu comme ceci, augmenter ouais, le fil à 3 f12 pour voir un petit rendu allez on va aller jusqu'à 4 allez 5 <rire> f12 ça colle un petit peu là alors on peut modifier un peu les points on va passer en edit mode en appuyant sur tabulation je sélectionne ici ce petit point je zoome en appuyant sur le le point du clavier numérique j'appuie sur z pour sélectionner vous voyez les deux points ici hop je me place en vue caméra en appuyant sur 0, et je vais déplacer ces deux points Alors je me passe en vue ortho j'appuie une première fois sur G et une deuxième fois pour pouvoir être contraint par rapport donc à la direction du segment je fais un petit rendu ouais là c'est bon voilà, c'est parfait donc ceci étant fait, bah, on a fait le plus gros euh, dans l'interface euh, 3D. On va passer maintenant au compositing. Hop. Alors pour le compositing, eh bien, on fait Use Node, Backdrop et puis Auto Render. Je fais CTRL-SHIFT et je clique sur le Render Layer. Et automatiquement, Blender me crée un petit Viewer, ce qui permet de voir ce que ça donne. Clac. Alors on va rajouter avec SHIFT-A... Ou alors on peut ici passer dans euh, Add Filter, bon, on va mettre un petit Blur. On va mettre euh, en X et en Y, on va mettre 7 euh, pour voir. Alors là, on ne voit pas ce qui se passe parce qu'il faut connecter donc, cette image au Viewer. Donc soit on clique ici sur le petit euh, rond jaune et on le déplace là, soit on peut faire CTRL-SHIFT et cliquer sur le Blur et automatiquement, hop, Blender nous relie les deux petites boîtes, je vais ajouter donc shift A, euh, t -t -t -t -t un color mix voilà donc je prends ici mon logo last man et derrière je vais lui rajouter le flou alors j'ai fait une bêtise le flou étant là hop le flou je le mets là et je regarde ce que ça donne alors je vais changer voilà c'est ça c'est ce que je voulais est augmenté jusqu'à 10 allez on va dire que c'est bon on va maintenant rajouter l'effet l'effet dans filter sunbeams donc je prends mon image je la mets là je fais ctrl shift je clique pour voir ce que ça donne alors là on ne voit rien c'est normal parce que il n'y a aucun rayon qui est lancé donc j'augmente un petit peu Clac, vous voyez hop on voit ce que ça donne c'est pas mal tac. on va le placer un petit peu sur euh, sur ce côté là donc là, je vais faire euh, je vais connecter ça ici Hop. alors c'est pas ça que je voulais faire oui, voilà je me suis un petit peu embrouillé il faut utiliser donc maintenant un alpha over color alpha over donc mon effet ici je vais le mettre au premier plan et mon logo avec mon petit flou je vais le mettre derrière clac et on va voir ce que ça donne tout de suite ouais c'est pas trop mal fait un petit effet assez léger. On va tout de suite créer un deuxième alpha over. Donc soit je le duplique, un Shift D. Hop, ce que je vais faire. Soit j'aurais pu bah, faire euh, Shift A et color. Non, filter. Non non color. Alpha over. Donc je prends cette image. Hop. Là on va créer donc le fond. Alors le fond, bah, moi je le veux pas blanc, je le veux noir, de façon à bien avoir l'effet. peut-être un peu trop flou, là je vais peut-être baisser, mettre à 5, ouais c'est mieux. On va augmenter tout doucement l'effet. Voilà, ça fait un, un peu fort. Voilà, donc là c'est pas trop mal. On n'oublie pas de connecter ici... Au compositing de façon à ce que lorsqu'on appuie sur f12 il eh ben, y ait bien l'effet qui, qui apparaît ici si ça si ça le fait pas c'est qu'on a oublié de connecter donc il euh, n'y a rien qui va apparaître donc on n'oublie pas de connecter ici au compositing et maintenant on va animer tout ça donc on va passer ici dans animation alors il va falloir activer alors non c'est pas ça On va rester ici dans le compositing je préfère et on va utiliser le euh, vidéo séquence éditor non c'est plutôt les courbes excusez moi voilà on clique là dessus c'est parfait tac tac il me faudrait, voilà, ici, on a voilà, ici on a la timeline. Donc ici, on commence à 1. On termine à 250 images. Donc là, on va réduire à 30 images. Clac. Alors, en image 1, en fait, c'est cette petite boîte-là qu'on va, qu va modifier. Donc là, on va rajouter... On va déplacer peut-être un peu plus sur le côté. Vous voyez l'effet. Donc là, on va à moins, moins 20. Donc, je clique droit et je fais, j'insère une petite clé simple. Euh, ici, on va mettre à 0 de façon à ne pas avoir d'effet. Et on va rajouter donc une image clé. On va se déplacer à la dernière image. Hop, donc en image 30. Voilà, on est sûr qu'on est en image 30 là. On va augmenter l'effet. On va ici déplacer le curseur. Là, c'est trop. Alors, on va déplacer l'image. Là, c'est trop. Voilà. Ici. Par contre, là, on va mettre quand même à zéro. Hop. Insert keyframe. Insert keyframe. On se met au milieu ici donc à 15 images et là on va augmenter ici l'effet de lumière, pas trop fort non plus et ici on va insérer une clé et là on voit dans le graph editor nos courbes qui ont été créées tout simplement avec les flèches du clavier on peut déplacer pour voir l'animation se jouer. Donc là, on est en image 1. En image 2, il n'y a rien. hop, Tout doucement, l'effet apparaît. Jusqu'au milieu, là. hop, Et après, ça va décroître jusqu'en image 30. Voilà. On va maintenant faire un petit rendu de l'animation. Donc pour cela, on va aller ici dans... Euh, on va choisir MPEG en coding on va prendre H264 et on va rajouter un son donc mp3 donc pour ajouter le son on va aller ici dans le vidéo editing clac on va se mettre en image 1 on va faire ici add on va importer notre scène tac tac scène donc la scène hop elle va se mettre là et on va tout simplement importer un son donc add alors c'est euh, un son qui est encapsulé dans une animation tac donc ici add movie donc voilà alors ça on peut supprimer parce que c'est une image vide et là nous avons le son alors pour voir le son il suffit ici de cliquer et de cliquer sur Draw euh, Waveform. Vous voyez. Tac-tac. Voilà. Alors le son est un petit peu plus long, donc on va augmenter la vidéo jusqu'à 34. Voilà, de façon à être bien calé. On va également déplacer la scène comme ceci. On n'oublie pas d'enregistrer. Sur le bureau, Animation Logo. Last Man j'appuie sur rentrer, j'enregistre et on va faire maintenant un petit rendu donc pour cela je vais retourner ici dans le compositing et je vais lancer un rendu animation donc ça devrait être assez rapide on voit ce que ça donne Là on voit la progression ici on est à la 12e image on va aller tout de suite sur le bureau voir ce que ça donne tac tac tac alors j'ai oublié de l'enregistrer sur le bureau je l'enregistre en fait dans le temp. Donc je vais arrêter le rendu et j'aurais dû choisir ici l'emplacement de l'animation. Animation logo Lastman. Voilà, j'accepte et on lance l'animation. Donc c'est quand même relativement rapide parce que c'est des choses assez simples. Hop. Là, on voit l'animation qui est là de 0 à 0.34 on va attendre encore un tout petit peu quelques images plus que 4 images voilà hop et on lance notre animation alors on s'aperçoit que c'est encore un petit peu un peu trop flou donc ça on peut revenir dans le compositing mais autrement euh, ça ne fonctionne pas trop mal. On voit que la qualité n'est pas terrible, c'est normal parce que je suis à 50%. Ici, vous voyez. Là, dans le rendu, je suis à 50%. Donc on peut augmenter ça. On peut retourner ici dans le compositing. Hop. Et diminuer le flou à 2, euh, peut-être, c'est peut-être mieux. Ou 3. Allez, on fait un petit f12 pour voir le rendu. Ouais, c'est peut-être euh, 3, ouais, c'est pas mal. Allez, on fait un dernier petit rendu à 100%. Hop, je vais mettre sur pause et on se revoit tout de suite. Voilà, on va tout de suite voir le rendu de l'animation. Alors, hop. Voilà, c'est nettement plus joli. L'effet, c'est plus propre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'oubliez pas de vous rendre donc sur le site Kickstarter pour donner donc pour l'animation de Last Man. Merci et à bientôt.